Wesh, ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors, mesdames et messieurs, on va parler un petit peu plus de divertissement. Il faut qu'on se libère l'esprit avec tout ce qui se passe. Les trucs, les réformes, les manifestations, les guerres. Oh là là Il faut qu'on parle un peu de football. Et quand on parle de football, comment ne pas mentionner cet homme Regardez ce style. Hein Ça, c'est le style d'être capitaine de l'équipe de France. Pousse le V. Les jambes droites, il n'est pas là pour rigoler. Il dit bonjour à ses sujets, au paparazzo, hein à tous ces bambins-là, tous les, les enfants, ses coéquipiers. Tu vois comment il arrive, lunettes de soleil. Il rentre dans le, dans le, dans le camp des loges, il n'enlève pas ses lunettes. Voilà. Il va enlever ses lunettes devant les gens qu'il respecte seulement. C'est-à-dire. Sa famille et le reste, il n'a plus rien à faire avec eux. Donc là, on compte sur toi, Kylian Mbappé, pour démanteler tous les clans nauséabonds qu'il y a dans l'équipe de France. Je ne vais pas citer de nom, mais les clans pourris qui sont venus gangrener hein, et moisir la base de l'équipe de France. On compte sur toi pour tout nettoyer et on sait que tu n'as pas ta langue dans ta poche. On le sait! Ta langue, elle est partout Elle est là bah, bah, bah, bah, bah. En tout cas, Kylian Mbappé, nous sommes fiers et contents pour toi. Tu es l'un des plus jeunes capitaines de l'histoire de l'équipe de France. Oh là là, Kix de Bondy, mais quelle carrière C'est bon, tu peux prendre ta retraite ha En plus, en ce moment, ça va faire parler de ouf si tu fais ça Truc de malade, tu te rends compte T'as f... même pas fait... Là, ben, ça y est, fait... ça fait combien de temps que t'es professionnel Bien, ah, il te reste encore deux ans tu peux prendre ta retraite. Franchement, ce serait un coup médiatique de malade. Oh là là, en tout cas, on peut voir que Kylian Mbappé vit absolument bien le fait d'être nul avec le Paris Saint-Germain. Ça va, il n'est pas trop impacté par ça. Euh, je suis content pour lui dans tous les cas, c'est le PSG qui est nul. Après, lui, il ne peut pas tout faire tout seul. Voilà, donc là, il va arriver en équipe de France, et on le voit, et on le sent beaucoup plus détendu. Et on sait aussi qu'il va commencer à recruter un petit peu pour l'année prochaine. Ça veut dire que les joueurs susceptibles de bien jouer en équipe de France, vous pouvez arriver au Paris Saint-Germain avec un bon salaire. Donc, vous avez tout à gagner à avoir Kicks de votre côté. Voilà, après, je peux dire n'importe quoi, mais bon... Soyez, soyez cool avec lui, hein. ne lui mettez pas des bâtons dans les roues parce que sinon le peuple va s'énerver. N'oubliez pas d'où il vient. Il vient de la Seine-Saint-Denis. Bondy. Qui quitte Bondy Donc là, on n'est pas là pour rigoler. Là, c'est un membre du peuple qui a le brassard du capitaine. Donc vous n'allez pas commencer à, à faire des je sais pas quoi, à parler mal de notre capitaine. Vous avez compris hein Vous avez compris C'est quoi ça Je les vois déjà venir là.